Bonjour, salut, all. Euh, je vous fais une petite vidéo, hein, vite fait, pour euh, en fait, vous dire que euh, ce soir, en fait, il va y avoir, euh, et c'est la première d'ailleurs qui, qui arrive comme ça, euh, un mix euh, de, de, de, donc, euh, du style musical que vous avez pu voir là pendant, pendant ces quelques temps, donc un mix fait par mes potes, et en soi bah, dessus, il n'y a pas, de, euh, il y a pas de, de, comment dire, on n'est pas là, voilà, il n'y a pas de personne, mes potes ne sont pas là, moi je ne suis pas là, mais en fait, c'est vraiment... Euh, pour ceux bah, du coup qui écoutent ce style musical, si vous voulez, la qualité du son est en wave et il euh, y a une animation. En fait, c'est pour ça que je vous dis, il euh, y a une animation que moi j'ai fait sur After Effects. En fait, donc euh, j'apprends à utiliser After Effects, donc j'ai fait une animation euh, façon Trap City, tout ça. Enfin, c'est une image avec un truc qui bouge au milieu, euh, donc euh, avec un spectre audio, ça s'appelle. Et, euh, et voilà. En fait, c'était juste vraiment pour juste vous dire ça, vous préciser qu'en fait, bah, il y aura toujours les styles de vidéos là qu'on a fait jusqu'à présent et on va développer encore plus. On a, on a plusieurs projets d'ailleurs comme le projet de faire en fait où moi je vais leur faire des questions en fait par rapport à leur formation, par rapport à, à ce qu'ils ont fait à Fastlane. D'ailleurs l'école que je l'avais parlé, j'avais dit que c'était la meilleure école mais bon c'est pas la meilleure, c'est l'une des meilleures. Hein, parce que euh, eux quand ils ont vu la vidéo ils m'ont dit ouais que ça faisait un peu euh, beaucoup de, de, de dire ça. Donc, euh, donc voilà, euh, qu on a, que je vais en gros leur poser des questions par rapport à leur formation, qu'est-ce qu'ils ont appris, euh, pourquoi ils font cette musique, etc. Enfin, pour que vous appreniez à connaître un peu euh, les personnages. Après, je ne sais pas si ça vous intéresse euh, ou pas, hein, en gros, de, de, de, de connaître ces personnes maintenant. Enfin, mes potes euh, avec qui, bah, du coup, euh, je vais faire, euh, je vais faire euh, des vidéos euh, sur ma chaîne. Donc euh, après, il y a un truc aussi, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui partent et c'est très bien hein, parce qu'ils ont compris qu'au final, euh, il n'y aura, de, de, aura plus trop de gaming hein, parce qu'au final, je pense qu'il euh, y en a qui auront des surprises parce que ce qui reste vraiment pour moi, pour la personne, et eh ben, au final, vous continuerez à, à, à, à avoir... Euh, comment dire des, des des des des des nouvelles quoi de de l'avancement et il y a possibilité du coup qui est du gaming qui revienne bah parce que bah là je reprends à jouer un petit peu je fais un peu de Fortnite tout ça et ça m'est déjà venu à l'idée bah de faire euh, de faire une vidéo en mode troll avec des potes et tout enfin euh, euh, genre il y a The Bee qui m'a dit de faire un défi de Spartiate en mode euh, on on fait un top 1 à la pioche ou je sais pas enfin des trucs débiles quoi et du coup il y a moyen que bah vous ayez un peu de gaming mais vraiment de temps en temps quoi mais sinon euh, vraiment la, la la chaîne va être centrée par rapport à mes potes et par rapport à la musique et euh, du coup donc on va continuer je vais continuer les vidéos où je les filme faisant de la prod où je les filme faisant de la platine et euh, on va instaurer là une espèce de pas FAQ, mais en gros euh, euh, pour vous présenter un peu les pour vous présenter un peu euh, un peu, un peu les poteaux le, leur parcours, un peu, un peu qui ils sont, tout ça. Parce que, euh, parce que voilà, ça reste des personnes. Et moi, comme euh, j'ai toujours fonctionné sur YT, en fait, j'ai toujours été euh, euh, à partager, on va dire, un peu euh, ma, ma, ma vie, quoi. Enfin, je, je, je dis pas tout, mais bon, je, je, je disais une, une bonne partie quand même. Et du coup, bah, on est, on est encore sur Snap, on est encore sur Insta, sur sur Facebook enfin si je suis encore là et du coup bah il y a des personnes qui qui continuent à me parler et que donc je continue à parler bon c'est sûr que je suis plus euh, l'euphorie ça euh, diffuse un temps qui joue aux zombies et tout ça qui se butait de zombies et qui faisait des records parce que voilà j'ai grandi et parce que j'ai plus trop le temps de passer 48 heures sur une map de sécher à une map mais bon euh, je pense que ça ça, ça risque d'arriver en fait que peut-être plus tard encore hein, que que je vais avoir des trucs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir, donc, euh, on va dire, euh, pas, des, pas des news quotidiennes ou quoi, mais euh, euh, vous allez avoir, euh, des, des fois, je pense, des vidéos un peu drôles, comme des fois, franchement, sur Insta, il y en a qui, qui suivent, et on met mais plein de conneries, franchement, je, je mets énormément de conneries. Par exemple, là, il y a pas longtemps, sur, sur Twitter, j'avais posté une vidéo où j'étais en train de parler à Dim sur Discord, et euh, mes potes, m'ont balancé un pétard juste à côté, donc euh, enfin, la, la réaction, elle était assez rigolote, je trouve, donc c'est un truc que j'ai posté parce que pour le coup en fait mes potes ils sont un peu comme moi ils filment ils filment leurs conneries qu'ils font et donc du coup bah ça fait que on va peut-être même faire tu vois des, des compilations de conneries genre par exemple euh, la fois où je fonce dans le lac avec le vélo euh, la fois du pétard la fois où j'essaye de le faire tomber avec une corde à sauter en le bloquant sur sa porte enfin un peu des des des des trolls on va dire on va faire une compilation de trolls mais euh, au final je pense que euh, euh, bah, pour revenir vraiment au but de la vidéo euh, les vidéos qui vont sortir en fait tous les mardis euh, parce que je vais en planifier, c'est à dire que tous les mardis il va y avoir un mix un mix donc de Frenchcore donc qui sera fait sur platine et enregistré sur clé USB donc il va y avoir plein de morceaux qui vont, qui, qui vont défiler avec des effets tout ça qui seront faits sur la platine donc parce que ça y est mon, mon, pote, euh, mon pote Ben est, a terminé sa formation euh, à DJ Network et donc maintenant il est capable donc de... de, de de faire des, des, des, de faire des bons mix. Donc maintenant, on va, on va enregistrer des mix sur Platine. Et d'ailleurs, s'il euh, y a des personnes, parce que c'est arrivé, euh, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que pour le coup, bah, vous êtes plus dans le gaming. Mais s'il y en a qui font, qui connaissent des organisateurs de free party, euh, je sais que c'est un peu un, un, un milieu, un peu, j'ai envie de dire, euh, euh, communautaire. Dans le sens où celui qui va avoir le mur, celui qui va avoir le sound system, il va faire jouer des potes à lui. Et en soi, euh, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur Internet, dans un groupe qui est assez connu dans le milieu, euh, j'ai demandé à ce que, euh, en gros, euh, si on pouvait avoir des contacts d'organisateurs de free party, donc de TUF, pour savoir si, en gros, bah, mes, mes, mes, mes, mes potes, hein, ceux pour qui je vais, euh, vais m'occuper du management, euh, puissent venir poser et donc euh, proposer euh, un, un set de French Corps, quoi pendant, je sais pas, une heure, deux heures. Voilà. Et du coup, vu que c'est vachement communautaire, euh, ceux, les, les propriétaires des murs, les propriétaires du son de système, euh, ne veulent pas faire, euh, ne veulent pas faire jouer euh, n'importe qui dessus. Ils veulent faire jouer leurs potes parce que voilà, c'est leur mur, c'est pas, c'est pas autre, etc. Et moi, je voulais. Euh, donc, euh, je sais pas s'il y aura des gens qui regardent cette vidéo ou peut-être plus tard ou quoi. Mais euh, vous avez euh, plein de façons de me contacter. Et donc ça serait vraiment, euh, vraiment sympa et cool que, que, bah, que du coup mes, mes, mes, mes, mes potos qui maintenant euh, déjà avant arrivaient à maîtriser la platine, mais maintenant la, la gèrent vraiment, vraiment bien, et bah pour le coup qu'ils puissent se, se, se, se, se, se produire dans, dans, dans, dans une teuf par exemple pour commencer. Et après par la suite, de toute façon dans l'avancement des choses, on ne sait pas par où on va commencer, si ça va être d'abord une teuf ou d'abord une petite boîte comme le Méloman à Montpellier, mais au final... Euh, ça serait bien qu'ils qu qu qu puissent avoir euh, ce, ce, ce regard du public sur eux et qu'ils aient euh, un avis extérieur de, de leur son, ça, ça les motivera encore plus parce que voilà, passer des mois et des mois dans un, dans un studio à produire de la musique, à trahir de la platine, à apprendre, à ceci à cela faut un jour faut, faut, faut passer sur le terrain quoi. et euh, du coup euh, j'en ai un des deux qui commence à, à se lasser un petit peu de ne pas avancer parce que c'est vrai que bon, c'est un projet un peu compliqué euh, au niveau de, même moi, hein, franchement les démarches que je vais avoir à faire c'est fou, hein, leur, les inscrire à la SACEM, à la DAMI, il euh, faut faire un dossier de presse, après concrètement euh, si je fais mon boulot, euh, que je suis manager et que je leur cherche des contrats, que je veux les faire passer dans des boîtes et tout, là j'oublie euh, cette tenue euh, street air, bon euh, après là je suis en train de faire du sport donc, euh, donc ça va, mais au final fin, c'est un milieu vachement, euh, on va dire, euh, euh, pas à prendre à la légère, c'est un milieu assez professionnel on va dire, donc euh, c'est... C'est compliqué, après, mais après, eux, ils ont du talent et je sais que dans leur style musical, ils, ils peuvent y arriver parce que concrètement, il n'y a pas beaucoup d'artistes. En fait, c'est ce que je parlais l'autre fois avec à Caro. on disait ça. Il me disait ouais, est-ce que tu penses que, euh, en gros, euh, tes artistes, tes, tes, tes potes, euh, ils n'ont pas visé un truc qui est un peu trop haut pour eux Et moi, je lui dis, mais en fait, en soi, si tu, toi, tu ne connais pas vraiment le style musical, mais ce style musical, c'est un style en fait où… Euh, euh, 70% des personnes, en fait, ils viennent écouter ce son quand ils sont drogués. Ou alors, ils viennent écouter ce son pour tester des drogues. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment. C'est pas du rap, c'est pas du, de, de la guitare. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de chanter, en fait. Il y a besoin de maîtriser un putain de logiciel. Euh, qui, qui est archi compliqué à comprendre, c'est un peu comme utiliser After Effects et faire une animation 4D d'un truc et tout, enfin c'est compliqué quoi, c'est comme si tu t essayais de faire, euh, ouais, c'est un peu gros, mais Avatar sur After Effects, tu vois. Euh, en, fait, en fait, je pense pas d'avoir Je pense pas qu'ils aient visé un, un, un truc trop haut, parce qu'au final, il y a trop peu d'artistes là-dedans. Et surtout, après dans le hardcore, la tribe, la Frenchcore, le tempo, la terror, euh, et j'en passe il euh, euh, y, y a plein de styles dans ce domaine là dans le domaine de, de, de, de, de, de la teuf énervée enfin de l'électro énervée on va dire mais euh, en soi, il y, y, y a vraiment beaucoup de gens qui écoutent pas forcément partout en France plus vers euh, l'Alsace, la Hollande tout ça mais il y en a qui sont un peu éparpillés partout mais au final vu qu'il n'y a, euh, a pas énormément d'artistes, il n'y a pas énormément de producteurs et de DJ qui qui euh, des DJ oui mais des gens qui font DJ et en même temps de la production il y en a pas beaucoup bah parce que justement en fait la, la plupart des personnes qui écoutent ce son là ben bah ne, ne ne pensent même pas et ne veulent pas forcément faire de la musique en fait ils veulent euh, profiter de l'instant présent euh, aller dans un festival c'est quoi va dire hein, mais bouffer un tas ou deux taper du poing taper du pied taper un rail se mettre une grosse mure de l'alcool et rentrer chez eux et se dire putain c'était une putain de teuf voilà c'est tout ce qu'ils veulent ils veulent pas forcément devenir des des, des, des des rock stars de la scène de ça tu vois et euh, au final donc c'est pour ça que moi je kiffe, kiffe l'engouement qu'on mes qu'on potes parce que en fait euh, euh, c'est un milieu bah, que moi du coup euh, j'apprécie beaucoup la musique bon moi je me drogue plus mais au final euh, après faire du management de mes potos comme je l'ai expliqué c'est un truc qui me plaît parce que j'aime bien euh, j'aime bien on va dire euh, pas prendre les choses en main, mais euh, un petit peu euh, avoir des responsabilités. Voilà, j'ai envie de dire. Et vu que c'est une voie qu'ils ont choisie ou en fait, eh bien, le, le le poste d'une personne qu'ils vont avoir besoin s'ils y arrivent. Parce que s'ils y arrivent, ils vont avoir besoin d'un vidéaste, certes, <coughs> mais ils vont avoir besoin d'un manager. Et le fait d'être vidéaste, il n'y a pas beaucoup de responsabilités, mais le fait d'être manager, il y a beaucoup de responsabilités. Donc, ça, c'est un truc en fait, qui me plaît. Euh, donc, voilà. Donc, pour revenir vraiment au sujet de base de, de, de, de cette vidéo, c'est… Euh, tout à l'heure à 18h et tous les mardis il y aura un mix qui va sortir de mes potes euh, fait sur platine enregistré en wave avec une animation sur after effects voilà donc il n'y a pas de vidéo il n'y a, a, a pas de moi vous ne verrez pas ma tête vous ne verrez pas la tête de mes potes et tout mais voilà comme dit euh, on compte sortir au moins minimum deux vidéos par semaine euh, pour rester, euh, rester actif en gros et que ce que j'ai commencé à faire avec eux euh, parce que du coup maintenant ils voient l'utilité en fait que, que ça fait parce que bah au final euh, on n'est pas du coup inconnus dans le game, ils ne sont pas inconnus dans le game. Et euh, donc, euh, on va continuer à, à poster donc, des, des, des, des petites vidéos, on, on verra en fonction de, de l'envie. Mais tous les mardis, je pense qu'il euh, y aura un mix, tous les mardis. Donc déjà, là, j'en ai déjà trois qui sont programmés pour trois euh, semaines. Euh, et euh, j'en il je, faut que j'en fasse d'autres et tout. Bon après, les rendus sur After Effects, c'est un délire. Hein. Genre 9 heures le rendu, euh, on va niquer tard, ça laisse tomber. Vidéo 160Go, un <coughs> truc, ça me défonce mon PC. Enfin bref, et du coup, euh, du coup voilà. Euh, par rapport euh, au sujet euh, de base euh, de la vidéo hum... après voilà si encore des personnes hein, qui tombent encore sur la chaîne en mode oh il a sorti une vidéo trop bien on va voir euh, du call of duty du zombie bah non non donc euh, si tu veux désabonne toi parce qu'il n'y aura plus trop de zombies en fait donc après peut-être que euh, en maîtrisant after effect en maîtrisant encore mieux mes logiciels de vidéo que je me mette à du coup à, à faire des, des, des... Des, des, des beaux montages pour, pour, pour Jim s'il fait des records. Parce que j'avais dit que je le ferais, donc figurez-vous que je lui ai fait trois montages pour ces tutoriels de merde là sur ces maps pourries Mais c'est enfoiré, il les a pas pris, genre normal. Je les ai upload sur ma chaîne, je lui ai dit, vas-y prends-les, fais un commentaire par-dessus, pose ta voix dessus, et ils étaient propres, hein, nickel. Et il les a pas pris. J'ai fait, bon, bah ok, euh, je ne vais pas reperdre du temps. J'ai passé quatre jours sur tes vidéos, je vais pas reperdre du temps. Vidéos, euh, reperdre du temps. Euh, ça m'a fait plaisir de le faire, c'était sans euh, forcément attendre quelque chose en retour. C'était vraiment pour lui, mais le fait qu'il les a pas pris, et bah, ça m'a fait chier, on va dire. Donc, du coup, euh, maintenant, si je fais une vidéo, c'est vraiment un truc, euh, genre, vraiment euh, percutant, quoi, un truc de qualité et qu'il ne peut pas ne pas le prendre. quoi. C'est genre, le montage, il est ouf, euh, le record, il est ouf, le montage, il est ouf. Euh, je lui pose, il le regarde, il fait, ah ouais, il est ouf, bam, il va le prendre, automatique. Donc, voilà, donc s'il y a des montages comme ça, et bien, bah, pour le coup, c'est possible qu'il y ait des vidéos sur ma chaîne qui ressortent. Et du coup sur la chaîne de la personne en question pour qui j'aurais fait le montage. Mais en attendant pour ce qui est de ma chaîne, on va plutôt se concentrer sur un seul projet. C'est déjà plutôt pas mal et surtout qu'il est déjà assez balèze comme ça. Voilà. Euh, donc voilà. Euh, bah écoutez, je vous remercie pour ceux qui ont regardé, ceux qui ont même regardé une minute ou deux minutes et tout. Et j'espère que bon, j'ai pas été trop long. Comme d'habitude, j'essaie de faire des commentaires de cinq minutes, euh, mais j'y arrive jamais parce que j'ai vraiment pas mal de trucs à dire. Et euh... Et du coup bah je vous reverrai euh, bah, prochainement, on va se refaire comme je vous ai dit de toute façon, je vais faire le commentaire de mes potos, je vais essayer de les attraper, il y en a un des deux qui est pas trop d'accord pour faire ce truc là parce que bon, il trouve que c'est pas très utile euh, pour l'instant. Moi, je trouve que bah ça, ça a un peu son importance. Bon, après ça euh, pas c'est pas à négliger mais c'est pas non plus un truc de ouf. Voilà. Euh, et du coup, bah, quand vous aurez vu cette vidéo, euh, si vous voulez ce commentaire, donc si vous voulez euh, du coup parler à mes potos, moi bon, ils sont totalement ouverts. Donc encore une fois, s'il y a quelqu'un qui, qui, qui connaît des organisateurs de free party, on est preneur de ouf, de ouf. Même s'il faut s'arranger et tout, on s'arrange. Mes potes ils ont du matos et nous euh, on, on, on peut s'arranger. Euh, et pour ceux qui se demandent où je suis là, euh, bah, en fait, je suis chez mon voisin parce que bah, depuis début je me suis dit vas-y full hard sport parce que j'ai 27 ans et j'arrive de la trentaine j'ai pas euh, on bat les couilles hein, d'avoir bientôt 30 ans mais je me suis dit j'en ai marre d'avoir un corps d'adolescent. Donc du coup, je me suis mis à faire du sport. Et euh, si vous voulez, genre j'ai eu la chance en fait euh, d'avoir un voisin qui m'a pété dans la rue en mode euh, ouais, tu fais de la corde à sauter mais tu fais quoi comme sport Je fais bon, je fais rien, je fais de la corde à sauter. Il me fait ah OK, bah, vas-y, bah, viens t'entraîner à la boxe. Et en fait, il était prof de boxe taille du coup, et bah, ça fait maintenant 4 semaines que je fais de la boxe style. donc le lundi, et le vendredi en club, donc dans son club, parce qu'il m'a offert la licence du coup. Et euh, en plus de ça, euh, chez lui, bah, il a tout ce bordel. Voilà, donc bah, tous les jours, je viens try euh, mes déplacements, euh, mes, mes frappes, etc. Enfin, du coup, voilà, je m'entraîne. Euh, voilà, c'est tout. Bon, bah, écoutez, euh, je vous laisse sur ce. Et euh, bah, du coup, je vous re remercie encore une fois, parce que de toute façon, vaut mieux trois fois qu'une. Euh, d'avoir regardé et euh, du coup bah je vous dis euh, bah à la prochaine euh, sur n'importe quoi euh, sans prétention voilà merci ciao